Rogue Legacy est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer. On peut sauter, attaquer, il y a une touche magie et c'est tout. C'est surtout cette simplicité, cette nervosité qui me pousse à préférer ce genre de jeu plutôt qu'à ceci. Rogue Legacy, c'est un jeu de plateforme qui met en scène une entière descendance tentant de conquérir le donjon. Ouais descendance parce qu'à chaque fois qu'on crève. Euh, c'est pas vrai Non, non mais c'est sérieux Hé, hey, ça faisait partie de mon plan j'ai une deuxième vie Et je Le héros meurt vraiment et on devra choisir parmi trois de ses héritiers pour continuer la quête. Chaque héritier a ses avantages et faiblesses qui sont aléatoires. Lady Littner, gigantisme. Tu es né pour être toujours de basket. Ça a l'air marrant. ça ouais, Mais je suis trop fat en fait. J'ai y a que Mais c'est bon passé. Sir Hansby vertigo. Welcome to Bar's Le personnage est à l'envers. C'est marrant ça. Bon, tant que je peux suivre l'histoire, ça va. Ah tiens, donc... C'est bon, j'en peux plus, il faut que je... Même le menu, est à l'envers Ok, on descend. C'est bon là, mange tes mains Comme la map est générée procédéralement à chaque nouvelle tentative, ben, on redécouvre toujours le donjon. C'est quoi ce truc Ok. Tu es où Ouais. Bah, normalement en dessous il y a rien. Putain, c'est encore un piège Et donc à chaque fois que vous allez mourir, parce que ouais, vous allez crever, on se retrouve avec la tune de notre ancienne personne qui va nous aider à augmenter notre stuff et stats de manière définitive. Et ça c'est cool. Mais si on l'utilise pas, il y a Charon qui vient voler ce qu'on n'a pas dépensé. Et ça c'est moins cool. Quand tu te dis que tout va bien, bam T'as cette elf qui vient voler ta tune. Rien, mais bien sûr. T'as un cirque qui te propose des mini-jeux, mais laisse tomber. Touche. Touche. Et touche <rire> Des challenges pour obtenir des récompenses, mais à la conséquence bien réelle. Ne oh, pas prendre de dégâts. Et non. Allez, je donne tout ce que j'ai. Ouais. Oh on se retrouve avec une merveille de fun tant on arrive à devenir meilleur et plus fort. J'ai oublié les cadres... Ah merde Si un passage difficile, c'est qu'il y a un sale trésor au fond. Aïe. C'est une jukebox. Pour changer la musique du jeu. C'est une jukebox Les graphismes sont efficaces, la musique est géniale. C'est une jukebox Il y a des surprises un peu partout. Oh the fuck Trop chelou comme tableau. C'est pas des nuits quand même Oh Encore un... Ah Putain sort tout des morts bien mémorables. Ok. Je suis full live, je suis ok. Il okay, a un pattern où il balance des séries de boom. Le deuxième où il dash trois fois. Tant que je suis concentré... Euh... Euh, mais what Il vient de me feinter ou quoi La putain d'Ouest, mais c'est pas vrai. Bon, j'ai augmenté ma vie max. On va se la jouer secure. Quoi Quoi, quoi Bon, cette boule, je fais attention de ne pas vous la prendre. Ouf. Ouf. Ouh, le cadre Retraite, retraite. Ouais. Non J'en peux plus. Mais si malgré ça, tu décourages pas, voilà ce qui va t'arriver. Ouf. Encore un coup, et je suis dead. Pas la faire. Oui Non. Oh. Non. Non. Yes non, pas la boule okay, Putain, mes bras sont trop courts Oui C'est le dernier, c'est le dernier Oui papa J'ai passé un bon moment sur Rogue Legacy. Je recommande chaudement pour ceux qui souhaitent un peu challenge. Rogue Legacy, 4 sur 5